Et salut les jeux abonnés bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve enfin dans le Géo Atelier donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tutoriel ensemble sur la réalisation de cache et c'est reparti donc on m'a demandé des caches en fait euh, différents niveaux de caches en fait parce que tout le monde ne bricole pas, tout le monde n'a pas l'habitude tout le monde ne prend pas plaisir à bricoler et du coup on m'a demandé de faire des, des paliers, des niveaux donc euh, je vous propose de faire euh, des classements de 1 à 10 en difficulté euh, sachant que le 1 étant une cache prête à poser en grosso modo on met un logbook dedans on ferme c'est un niveau 1 <rire> aujourd'hui on va faire un niveau allez 3 sur 10 puisque c'est une cache très facile à faire c'est la réalisation de cette cache-ci vous savez ces fameux deux euh, bouchons de bouteilles collés l'un à l'autre avec euh, l'avantage de pouvoir y mettre des objets dedans alors à la base euh, c'était un... quelque chose qui était utilisé pour le... la survie en fait ni plus ni moins pour la randonnée donc par exemple euh, on peut mettre du coton avec euh, à l'intérieur une pierre à feu pour pouvoir avoir de quoi faire du feu en cas de problème, des allumettes etc et nous, euh, bah, géocacheur, on va prendre simplement l'espace nécessaire euh, dans, cette, euh, dans ces bouchons pour mettre donc euh, une petite poche zip avec un, un cristal, enfin un papier cristal pardon, une pochette cristal et un logbook voilà tout simplement dedans refermer à la rigueur mettre un petit fil ici pour l'accrocher dans les branches un fil de fer etc et c'est terminé voilà donc je vous montre tout de suite comment on réalise ça pour réaliser cette cache il vous faudra pas grand chose en fait simplement euh, une euh, deux bouteilles enfin entre guillemets deux bouteilles euh, en plastique de préférence euh, de la même marque de façon à avoir la même largeur de goulot comme vous voyez ici il y a très peu d'espace très peu de goulot alors que sur une bouteille par exemple là de. Bah, je fais un peu de pub mais tant pis hein, de il euh, y a un, un, col, un col qui est très large et qui va nous permettre de coller plus facilement Et autre chose, il est aussi un peu plus haut C'est à dire qu'on va utiliser que l'espace au dessus du bouchon pour poser notre logbook. Enfin notre, notre Donc plus vous aurez un bouchon et un col haut, plus vous aurez de place Dans celle que j'ai ici, j'ai utilisé des anciens tubes PET qui étaient cassés Donc vous voyez, on se retrouve avec la quasiment la même hauteur que le bouchon de Schweppes Donc on a quand même pas mal de place donc moi aujourd'hui je vais vous montrer la réalisation avec ces deux bouteilles de Schweppes euh, Je vais vous montrer donc pour les découper, vous allez avoir besoin d'une scie Moi je vais utiliser une scie euh, de type scie à métaux L'avantage c'est que c'est une petite coupe, c'est facile à maîtriser Ça fait, euh, Vu que c'est des petites dents, ça permet de vraiment couper tranquillement le plastique Vous pouvez aussi utiliser un Dremel, euh, une scie à, chantourner, à chantourer, etc. Ou un gros cutter mais c'est beaucoup moins précis Ensuite, il vous faudra de la colle, donc préférez des colles cyanoacrylate donc l'avantage des colles cyanoacrylate c'est qu'elles collent rapidement, facilement dé... c'est une colle qui dès que va prendre l'humidité de l'air va commencer à euh, se polymériser donc vous avez euh, le choix entre euh, style des colles répargel, donc euh, qui sont en fait ni plus ni moins que la superglue en gel ou tout simplement de la superglue en gel alors pourquoi en gel moi je préfère tout ce qui est euh, en gel, ce qui permet de pas couler en fait parce que les autres euh, superglues sont assez liquides et quand on veut faire des petites colles de précision etc ça a tendance à baver on en a sur les doigts donc euh, n'hésitez pas à mettre des gants c'est un, un peu plus embêtant et euh, je vous recommande un scotch euh, style scotch euh, d'électricien euh, vous allez voir pourquoi, ça va permettre de jointer ou même d'aider à camoufler votre cache sur la fin et j'en ai pas parlé également mais si vous avez un étau euh, sur votre établi ça peut que être utile ou un serre-joint à la rigueur pour la fin Allez, on se retrouve directement sur l'établi et on voit comment ça se passe. Alors pour réaliser votre cache, vous allez prendre votre bouteille de Schweppes, comme ceci, enfin une bouteille de Schweppes ou autre. Vous allez un peu la pincer, vous voyez, la sortir sortir un peu l'air, et remettre le bouchon. Ce qui va nous permettre de mettre plus facilement la bouteille dans l'établi. On vient la galer De manière à ce qu'elle ne bouge plus, vous essayez de la mettre de manière à ce qu'elle soit assez droite voilà assez droite comme ceci et là vous allez venir avec votre scie vous poser non pas contre directement le goulot parce que si vous attaquez un peu votre goulot votre goulot ne sera jamais droit et euh, quand on va le coller ça va pas être euh, de belle qualité mais juste un petit peu après genre vous comptez euh, 2-3 mm et on pensera ça par la suite Alors voilà, j'ai coupé mes deux euh, bouteilles tout simplement, j'ai fait le test pour ceux qui se posaient la question si on peut le faire avec un cutter, donc j'ai fait le test ici avec une scie, euh, ici avec un cutter et comme le côté sur une bouteille de chouette par exemple est très épais, en fait on est vraiment sur la même épaisseur que le col, le cutter étant souple, j'ai une vague et j'ai pas pu couper précisément, donc ça, ça permet de faire l'exercice. Euh, et moi je préfère vraiment la scie et pour ceux qui ont un Dremel, j'en ai un mais je l'ai préféré ne pas l'utiliser pour l'exercice pour me mettre au niveau de tout le monde euh, l'avantage d'un Dremel avec votre petit disque à découpe, vous allez couper ça en 2 secondes maintenant il va falloir poncer de manière à, à raccourcir le plastique jusqu'au niveau du col donc pour ça j'ai oublié d'en parler mais j'ai pris du grain euh, 40 en papier à poncer, c'est du grain 40 et ici du 150 pour la finition mais déjà on va se mettre sur une surface très plane vraiment au plus plane et on va poncer, poncer, poncer, poncer jusqu'à arriver à euh, la hauteur du col. C'est parti Alors, pour euh, faire un bon ponçage, vous voyez, mon établi n'est pas forcément ce qu'il y a de plus droit. Si je mettais mon papier euh, comme ça et que je frottais, frottais, frottais, je risquerais d'avoir les mêmes euh, formes. Les endroits où, par exemple, le papier va se creuser, je ne penserai pas et ça ne va pas être intéressant. Donc, je vais utiliser une planche totalement plane et qui va me servir d'appui pour commencer à poncer. Allez, on se retrouve dans quelques minutes après le ponçage. Donc j'ai quand même pas mal aplati euh, mes petits bouchons, vous voyez, donc là ils se collent quasiment parfaitement Et je vais juste mettre un petit coup de grain fin histoire de bien finir euh, le ponçage On ne le rappelle jamais assez, moi j'ai des lunettes donc ça peut aider mais n'hésitez pas à mettre des lunettes euh, de, de, de travaux, enfin des lunettes de protection tout simplement que Ça ne coûte rien et ça peut vous protéger pour vraiment des accidents à la con euh, Une petite écharpe de plastique dans l'œil ça fait jamais du bien donc surtout euh, n'hésitez pas à mettre euh, vraiment des protections donc maintenant euh, j'ai passé un petit coup de papier ponce fin etc et vous voyez c'est nickel vraiment les deux pièces sont vraiment euh, impeccables, elles s'emboîtent vraiment parfaitement, il n'y a vraiment aucun jeu et il va nous rester maintenant plus qu'à les coller alors pour les coller euh, je vais utiliser encore une fois euh, mon gel qui est entamé sinon euh, une, une super glue classique moi c'est un gel de réparation glue. et l'avantage c'est que c'est la même composition que le superglue sauf qu'il va être un peu plus épais et va être un petit peu plus souple euh, donc va permettre en fait pendant les variations de température importantes de bouger avec le, la dilatation de, du plastique etc avec la chaleur et le froid il résiste extrêmement bien au froid Pour coller je vais tout simplement préparer les taux de manière à maintenir euh, par la suite mes deux bouchons serrés donc je vais préparer la largeur, voilà et euh, maintenant, je n'ai plus qu'à coller euh, les deux parties. Je vous conseille le port de gants ou tout au moins d'avoir à côté de vous un petit coton imbibé avec de l'alcool à 90 pour si vous faites couler de la glu sur les doigts. N'hésitez pas à porter les gants, moi je n'en porte pas parce que j'ai l'habitude. Je sais, c'est pas bien, mais surtout n'hésitez pas à en porter, c'est important. A euh, savoir qu'un euh, dérivé très très proche, en fait, de la même composition que la cyanoacrylate. acrylate. Euh, donc La superglue sert à coller des prothèses de hanches, oui, ou à recoller des bouts de peau chez les vétos, donc vraiment, soyez vigilants, ça colle. Je viens appliquer mon gel, donc vous voyez l'avantage de ce gel, c'est que ça fait vraiment une, une, une pâte, mais en super superglue, et donc ça permet d'en mettre une bonne dose, donc n'hésitez pas à en mettre une bonne dose, parce que c'est ce qui fera le joint, vous voyez, une bonne dose, tout autour, et ce qui débordera, on le coupera au plus tard. Voilà. On s'aide un petit peu debout pour l'étaler. Et à savoir que dès qu'elle prend l'humidité de l'air, la colle commence déjà à, euh, à polymériser, à travailler. Voilà. Et je viens maintenant prendre mon autre bout. Je pose. Bon, en général je pose, je twiste un petit peu, comme ça je tourne. Et maintenant j'appuie, j'essaie de les aligner au mieux. Et je viens mettre doucement dans les dos, sans trop serrer, je réaligne. Je vérifie bien que je sois bien aligné partout et je serre un bon coup. Donc vous voyez, il y a un gros boudin de colle qui se fait tout autour et ça on le coupera un peu après mais ça veut dire qu'il y aura vraiment un très très très bon joint. Alors pour ceux que le, le boudin de colle empêche de voir euh, s'ils sont bien alignés, un petit coup de sopalin et vous verrez tout de suite si vous êtes bien. Là on est nickel alors le temps de séchage va dépendre euh, vraiment de votre colle euh, moi sur celle-ci il faut compter une heure enfin une heure elle est prise en même pas 4-5 minutes mais euh, je, je la laisse dans les taux pendant une heure et je laisse sécher 24 heures après euh, température ambiante d'une maison pour être sûr que vraiment la colle est euh, vraiment sèche de, ces, de chez sèche pardon. donc je vais pas vous faire attendre 24 heures le temps que euh, là, ça sèche dans les taux etc on va passer directement à l'étape euh, on va dire euh, du joint au scotch d'électricien à savoir que c'est déjà très bien jointé j'ai pris cette, euh, cette cet ensemble là je l'ai mis dans un tupperware rempli d'eau euh, bien fermé j'ai fermé le couvercle et je l'ai mis à l'envers de manière à ce qu'il n'y ait pas d'air du tout et du coup c'est resté trois jours euh, immergé totalement je l'ai sorti et le coton était extrêmement sac le tout, tout va vraiment euh, se jouer sur votre ponçage sur votre assemblage et sur le joint de colle voilà euh, par la suite moi j'utilise donc le scotch d'électricien, j'ai choisi du scotch marron puisqu'on planque euh, en général en, en forêt ou n'importe dans des zones euh, disons végétales et je vais juste en mettre sur la zone du milieu pour recouvrir encore plus le joint au cas où donc je vous montre comment je fais. Donc pour mettre le scotch euh, d'électricien je vais simplement déjà dégager le, la zone en, en enlevant les bouchons en enlevant le coton que j'avais mis à l'intérieur pour le test vous voyez il y a quand même de la place et je viens avec monstre objectricien viser juste à la jonction, à l'endroit où on va viser au dernier moment c'est où ça vient s'arrêter donc je pose monstre objectricien et je tire très fort en tournant, voyez il faut vraiment, vous voyez quand je tire, ça prend la forme si je pose comme ça, ça va faire dégueulasse et c'est pas le but. et là je tire et j'appuie je tire et j'appuie là vous voyez un peu, on fait vraiment, euh, on reprend exactement la forme de la bouteille et là on fait un super joint et on continue comme ça jusqu'au bout et donc pour couper le ruban en fait il suffit de, de, de tirer tirer tirer jusqu'à ce que ça casse mais tout en tournant comme ça ça vient vraiment se mettre en joint et voyez la jointure comme elle est propre la jointure est extrêmement propre on voit quasiment pas la différence et là j'ai fait quelques tours hein. vraiment je me suis je me suis amusé et l'avantage d'avoir débordé jusqu'ici c'est que quand je vais venir mettre mon bouchon il vient s'appuyer dessus et vous voyez j'ai un double joint j'ai un joint qui se fait ici un joint ici et un joint ici, donc là vous êtes tranquille un petit moment. Par contre n'oubliez pas que bah, ça reste quand même des caches euh, bricolées on va dire, et, et, et il peut toujours y avoir une infiltration d'eau à force, à la longue, surtout de par la condensation en fait avec les différences de température entre l'intérieur de la cache et l'extérieur, etc. N'hésitez vraiment pas à mettre un sachet cristal pour protéger votre logbook, ou si vous avez la place, un petit silica en dessous. Voilà, en dessous du logbook ça peut aider. Je le rappelle encore une fois, encore, encore, encore, encore une fois, et ça me met en colère à chaque fois que j'en vois. Ces caches-là sont très utilisées et souvent, il y a des petits malins, enfin qui se croient malins, qui arrivent comme ça, ils voient un joli arbre, ils mettent une jolie vis ici, pff, ils pètent ça dans l'arbre, et après en fait, tout simplement, ils n'ont plus qu'à visser leur cache sur l'arbre. Donc effectivement, c'est très pratique, mais on ne visse rien dans les arbres. Alors là, il y a, je sais qu'il va encore y en avoir qui dire Oui, mais pendant la seconde guerre mondiale, il y a eu plein d'éclats d'obus dans les arbres, on en retrouve encore aujourd'hui, les arbres vont bien. Oui, mais sur combien C'est un peu comme, euh, comme quand il y a des maladies en fait, chez, les, chez les hommes il y a 100 000 personnes qui vont par exemple tomber malades. Il y en a 20 ou 30 qui vont mourir, mais voilà, ces 20 ou 30 là, on aurait pu les sauver en évitant tout simplement de leur mettre une vis pour une pauvre cache en plastique. Voilà, tout simplement, c'est mon petit coup de gueule à chaque fois, mais euh, c'est... Et en plus, on n'a pas le droit, dans les guidelines du jeu caché, on n'a pas le droit de visser dans les arbres. Il y a une solution très simple qui consiste à mettre euh, une invention géniale qui s'appelle du fil de nylon autour de votre cache et de l'accrocher dans l'arbre en laissant assez de jeu autour de la branche pour pas que ça la serre. Ou un petit fil de fer camouflé, ou n'importe, il y, y a plein de solutions euh, qui évitent en fait tout simplement la vis dans l'arbre. Donc voilà, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous fabriquez cette cache, ne mettez pas de vis dans un arbre. Vous pouvez la mettre dans un poteau avec l'autorisation de la mairie ou du propriétaire ou n'importe où. Vous mettez un poteau, vous plantez un poteau, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais ne mettez pas de vis dans l'arbre. Voilà, ça c'est dit. <rire> si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu pour encourager la chaîne. Partagez si ça vous éclate. Si vous voulez faire partager cette petite cache à d'autres, n'hésitez pas. Petite chose, le 12 mars, je tirerai au hasard deux personnes dans les commentaires de cette vidéo et chacun remportera une de ces petites caches-là. Voilà, donc rien de plus simple, vous laissez un petit commentaire et pas juste un « je participe ». Voilà, ça, ça m'intéresse pas. donner vraiment votre avis sur la vidéo, le contenu, la façon de tourner, etc. Est-ce que ça vous plaît, des plus, des moins Éclatez-vous En attendant, je vous dis « jeu amitié ». À très vite les amis, ciao ciao